Parfaitement, s'il vous plaît. Rassurez-moi, Stéphane, rassurez-moi que vous m'entendez parfaitement. Euh, Philippe, rassure-moi que tu m'entends parfaitement. Euh, voilà. Voilà. OK, oui, super. Merci. Merci. Alors, ce soir, -là, on va commencer rapidement. On ne va pas beaucoup traîner ce soir parce que, voilà, euh, il y a des soirs comme ça où il faut aller rapidement par rapport à l'heure qui nous est impartie et surtout euh, par rapport à, au respect. Euh, euh, de la ponctualité, voilà, parce que des fois, certaines personnes ont tendance à penser qu'on commencera 20 minutes plus tard, mais ce soir-là va commencer tôt et les autres nous en place. De quoi parlons-nous ce soir? Nous parlons de notre projet MLC Engineering Center, oui, ce projet dont nous ne cessons de parler depuis plusieurs mois déjà, ce projet que nous vous présentons, ce projet que nous vous encourageons à prêter une véritable attention parce que voyez-vous tout grand projet que vous voyez autour de vous toutes grandes entreprises que vous voyez autour de vous toutes ces grandes entreprises que vous connaissez autour de vous regardez dans votre quartier regardez dans la ville que vous, dans laquelle vous vous trouvez actuellement quelle est la grande entreprise que vous connaissez regardez la ville dans laquelle vous êtes quelle est la grande entreprise que vous connaissez peut-être parmi vous, il y a des gens qui travaillent dans de grandes entreprises. Je veux vous dire ce soir que toute grande entreprise a commencé par un début un jour. Il y a eu un début à cette grande entreprise. Et laissez-moi vous dire que ce début n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui de cette grande entreprise. En, cette grande entreprise qui, oui, aujourd'hui, on peut l'appeler grande entreprise, le jour où elle commençait, elle était toute petite. J'ai envie de dire, elle était existante seulement sur le papier. Avant même qu'elle ne soit posée sur le papier, elle n'a existé que dans la tête de son promoteur, de son fondateur, de celui-là qui a eu l'idée, qui a eu la vision de la créer. Voilà, et cette personne ayant eu la vision de la créer, il a pensé, il a passé des nuits d'insomnie pour réfléchir, pour gérer, euh, euh, euh, euh, euh, pour visualiser, pour dessiner ce projet. Et à un moment donné, cette personne s'est dit, je vais aller écrire mon projet. Et après avoir écrit certainement le projet, cette personne s'est dit, je vais rassembler autour de moi quelques personnes qui vont m'accompagner de manière intellectuelle, qui vont m'accompagner de manière euh, euh, euh, mentale, de manière technique, qui vont m'accompagner de manière humaine, mais qui vont m'accompagner aussi de manière financière. Cette personne, ayant rassemblé tous ces gens-là, s'est mis ensemble à travailler avec eux, et petit à petit, ils ont donné naissance à cette entreprise, petit à petit, ils ont développé cette entreprise, et aujourd'hui, cette entreprise est grande, comme vous la voyez, cette entreprise est peut-être une multinationale, comme vous la voyez, cette entreprise développe de, de grands produits, a une grande renommée, a une grande notoriété, à des employés, des boutiques, des agences, un peu partout, à une forte représentativité internationale. Cette entreprise fait de gros chiffres d'affaires, cette entreprise reverse à ses fondateurs, à ses cofondateurs de grosses dividendes. Oui, cette entreprise, aujourd'hui, on l'appelle grande entreprise, mais sachez qu'elle n'est pas née grande, elle est née toute petite grâce au courage de une, de deux, de trois personnes et leur courage, leur foi, leur abnégation leur travail les a amenés à faire de cette entreprise une grande entreprise que peut-être vous vous jouissez aujourd'hui, que peut-être le monde entier profite aujourd'hui sans peut-être se rappeler qu'il a fallu un début à tout. Très chers participants, très chers invités ce soir, je voudrais vous parler de ce que moi je considère dans les prochaines 5, 10, 15, 20 années comme une très, très grande entreprise, mais qui aujourd'hui, comme toute entreprise, n'est qu'une entreprise en de se mettre sur pied. Il s'agit de l'entreprise MLC Ingenierie Center. -ce Il y a certainement parmi vous des personnes qui nous suivent ce soir. Je veux particulièrement m'adresser à cette personne en commençant par des annonces, des nouvelles qu'il y a eu ces derniers jours sur le projet. Et après, je devais certainement terminer par une brève présentation de ce projet pour ceux-là qui nous rejoignent pour la première fois ce soir et qui aimeraient comprendre qu'est-ce que c'est que ce projet, quels sont les, les enjeux de ce projet. Oui, restez tranquille ce soir, que vous soyez là pour la première fois ou que vous soyez déjà un membre ancien comme moi, vous aurez euh, euh, de nouvelles choses à comprendre. Et comme nouvelle information, très chers membres, ceux qui, sont déjà, qui font déjà partie de, du conseil d'entreprise, du conseil d'actionnaire, je veux le dire ainsi, du conseil de, de, de, de l'équipe, de, de, de, voilà, des investisseurs, voilà, de la communauté, des membres copropriétaires de cette entreprise. J'ai envie de vous dire, très cher, nous passons dans trois jours exactement à une nouvelle étape. Une nouvelle étape va être engagée dans trois jours exactement. Une, étape, une nouvelle étape, c'est quoi? C'est que vous devez comprendre que les fondateurs, le fondateur de ce projet, en la personne Divan Saltanov, a décidé de, de vendre les parts d'investissement aux potentiels partenaires qui vont le rejoindre selon différentes étapes d'investissement. En fait, chacune des étapes correspond à un niveau de maturité du projet, à un niveau d'avancement du projet. Et par rapport à ce niveau d'avancement, le projet étant de plus en plus visible, le projet étant de plus en plus concret, le niveau de risque étant de plus en plus faible, il est normal, il est financièrement normal que les parts d'entreprise, la part d'investissement deviennent de plus en plus chères c'est ainsi que dès le départ de ce projet, il y a de cela encore quelques mois, lorsque le projet était à son niveau zéro, c'est-à-dire il n'était qu'à sa phase de, de, de pensée, nous étions à l'étape 1. À ce niveau-là, tout le monde pouvait se dire, oh, le projet n'est qu'encore une idée, il n'y a encore rien de concret. Donc, à ce niveau, les parts étaient vendues à un prix très, très, très moins cher. Mais nous sommes aujourd'hui à l'étape 2. Pourquoi? Parce que le projet a, a, a évolué, le projet a avancé, on n'est plus au niveau de l'idée, on a déjà quelques réalisations, et aujourd'hui, on a encore beaucoup plus avancé que ça, et nous sommes en train de passer à l'étape numéro, à l'étape 3. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'une des évolutions fortes, l'une des avancées fortes, c'est que le prototype du capteur a déjà été dessiné. On a déjà une idée précise Souvenez-vous qu'à l'étape 1, on n'avait pas encore une idée, les ingénieurs étaient encore en train de travailler sur eux, sur eux, le, le design, sur le design que devrait avoir ce capteur. Mais aujourd'hui, on connaît très bien à quoi va ressembler ce capteur. Et ça, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'important parce qu'on est de plus en plus en train d'approcher de la matérialisation sans puissance du projet. Et par conséquent, nous passons à l'étape 3, une étape sanctionnée par, caractérisée par l'augmentation de la valeur des parts d'investissement. Donc, si vous avez encore l'intention de prendre des parts d'investissement, chers investisseurs, je vous conseille de le faire à l'étape 2 actuellement. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez des parts à l'étape 2, ça fait que même si les, euh, dans le futur, dans les mois qui arrivent, même si l'on passe à l'étape 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, après plusieurs autres étapes, vous allez garder votre même position de l'étape 2 et vous pourrez continuer à profiter des, du, du coût très réduit de cette étape-là. Donc, je vous encourage, vous tous qui avez pris la décision de nous rejoindre, vous tous qui êtes dans le projet, vous tous qui avez déjà commencé à acheter les parts, c'est le moment de prendre vos plus que jamais, de meilleures part d'investissement à cette étape du projet afin d'en profiter. Maintenant, si vous, vous êtes là pour la première fois et que vous êtes encore en train de découvrir le projet, je vous invite à rapidement faire vos propres recherches sur ce projet et à profiter des trois jours qui nous restent pour pouvoir vous positionner et pour pouvoir rentrer dans le projet parce que oui, le, projet, le, prototype, le, prototype qui va, le prototype de cet appareil de surveillance continue de la glycémie, voilà à quoi il va ressembler très cher. Regardez cette image sur, sur l'écran que je partage avec vous. Voilà à quoi va ressembler ce prototype. Voilà à quoi va ressembler ce prototype. Voici. Donc voici en fait le capteur. Là où vous voyez le, le l'équipement du milieu, c'est ça le capteur qui va être posé sur le bras, tel que vous pouvez voir l'image qui est derrière moi. Ce capteur-ci va être posé, appliqué sur, le, sur votre bras et il va permettre, il sera relié à votre smartphone, il sera relié à votre smartphone et va communiquer, va communiquer en temps réel les informations sur le niveau de sucre dans votre sang, à votre téléphone. Et à partir de là, vous, êtes, vous serez informé en temps réel de l'évolution de, ce, de cette glycémie-là, de manière à ce que si le sang, si le sucre, si la glycémie est en train d'atteindre les seuils les seuils anormaux, les seuils anormaux vous, de, vous puissiez prendre la décision qui s'impose pour pouvoir ramener vos taux de sucre à un bon niveau. Donc voilà concrètement à quoi va ressembler nos creux. Notre, notre équipement, notre prototype, notre appareil de surveillance continue de la glycémie. Voilà, c'est une maquette unique, c'est une maquette développée par nos ingénieurs de MLC Ingénierie. Voilà, c'est juste fantastique. Vous allez appliquer le, cette, cette partie supérieure, c'est elle qui va vous permettre d'appliquer L'appareil est sur votre bras, parce que vous avez vu, ça va être appliqué sur le bras, à ce niveau-ci. C'est sur le bras, tel que vous voyez sur l'écran derrière moi. C'est comme ça que ça va être appliqué. Vous voyez ce, ce bras-ci qui est derrière moi. C'est comme ça que vous allez l'appliquer. Et c'est ce, cette partie de l'appareil qui va vous permettre d'appliquer ça. Voici la partie qui va rester sur le bras. Et cette partie-ci, ce n'est que la partie qui, qui, protège, qui protège le capteur. Voilà. Donc, euh, ce sera comme ça euh, quelque chose de très très intéressant. C'est cet appareil-ci qui, qui va permettre aux malades et non malades de véritablement suivre euh, euh, le niveau d'évolution de leur, de leur glycémie de leur glycémie dans le, dans le sang. Donc voilà deux informations fortes par lesquelles je souhaitais euh, commencer cette présentation. Toutefois. J'ai envie de quand même de dire à nos membres que il y a une promotion de 5% qui est actuellement disponible qui vous permet de pouvoir profiter, de pouvoir profiter euh, euh, euh, d'un bonus de 5% pour toutes vos recharges. Donc vous faites une recharge et vous avez 5% de bonus. De la recharge de votre compte lors de l'achat de votre page. Donc, c'est une très, très belle opportunité. C'est une très, très bonne opportunité pour vous de pouvoir rejoindre, de pouvoir rejoindre ce, ce projet. Donc, profitez de cette fois, profitez de cette étape 2, profitez du coût réduit et voilà, rentrez dans ce projet avec beaucoup d'avantages. De, de, beaucoup de, beaucoup vous le savez, euh, la semaine dernière, jeudi, Jeudi dernier, nous avons eu un échange avec notre fondateur et il a communiqué la liste, euh, euh, son conseil. Il a présenté l'équipe qui travaille avec nous sur son projet. On a vu Ivan Santanov qui nous a présenté toute l'équipe dirigeante, mais qui nous a particulièrement, en plus des cofondateurs, nous a présenté les membres du conseil d'administration de cette compagnie. Et j'ai le plaisir, j'ai le plaisir ce soir, vous qui êtes là de vous présenter ces membres du conseil d'administration du conseil de, de ce projet. Il y a tout d'abord euh, Régis, qui est le partenaire national de la France. Il y a ensuite notre superviseur des partenaires, Gilles Weber, et il y a votre euh, humble serviteur que je suis, Victor et son mec, partenaire national du Cameroun. Il y a ensuite notre confrère, le partenaire national de Haïti, dit Joseph et notre tout nouveau euh, partenaire euh, national oui, euh, qui qui qui, rend jette, qui nous sommes les cinq euh, euh, partenaires qui ont eu le privilège d'être retenus pour, pour faire partie des dix membres du conseil d'administration de cette entreprise et à travers nos idées à travers nos réflexions à travers nos actions nous allons apporter de, une véritable plus-value, une véritable euh, contribution forte à ce projet afin que Ivan Santanov et les autres cofondateurs puissent avoir toute l'expérience, tout l'accompagnement, j'ai envie de dire le maximum d'idées qu'ils peuvent avoir besoin pour pouvoir réaliser ce projet. Et je m'avais profité de cet espace pour vous dire que J'aurais aussi besoin de toutes vos contributions, de tous vos conseils pour qu'ils puissent aider l'entreprise à mieux se développer, à, à être plus compétitive, à apporter un produit, un capteur de qualité à, à, à la clientèle ou alors à, oui, à la clientèle que vous êtes, que vous avez autour de vous. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées, si vous avez des propositions. N'hésitez pas à m'en parler, que ce soit en e-box, de m'écrire, de me laisser un voyage par WhatsApp, de m'appeler. Voilà, je prendrai tous ces éléments et c'est avec ça que, en plus de, de, de mes propres idées, je pourrais euh, apporter toute mon expertise, toute ma connaissance, ma contribution auprès d'Ivan, auprès de Ivan Saltanov, le patron, le fondateur de ce, de ce projet. Voilà, vous l'avez compris, MLC Ingénierie est à marche. MLC Ingénierie est à marche. Ce projet, croyez moi vous êtes là ce soir, vous êtes là ce soir. Oui, oui, Stéphane, je t'assure, j'étais moi-même très ému de savoir que Ivan euh, Santanov, c'est un Russe, vous le savez, euh, il a eu, il a eu, euh, il a accepté, il a accepté euh, euh, euh, m'accorder euh, euh, euh, le privilège de faire partie du conseil d'administration de cette entreprise. J'en suis vraiment honoré et je pense que c'est une preuve que l'Afrique, l'Afrique tout entière, parce que j'ai je n'ai pas seulement envie de dire le Cameroun. C'est vrai, c'est le Cameroun qui gagne, mais c'est l'Afrique tout entier qui, qui, qui, qui, qui, qui gagne. Parce que c'est une manière pour Ivan Satanov de dire qu'il compte sur l'Afrique. C'est une manière pour ce, pour, pour ce Russe, pour cet homme d'affaires russe, pour, ce, pour, pour, voilà, pour, pour cet entrepreneur russe de dire je ne veux pas seulement travailler avec les Européens, je ne veux pas seulement travailler avec les Américains. Je ne veux pas seulement travailler avec les Asiatiques. Je ne veux pas seulement travailler avec les Etiens. Je veux aussi travailler avec les Africains. Vous savez, des projets internationaux comme ceux-ci, c'est rare qu'on pense à l'Afrique. Parce que très souvent, les Européens ou les Occidentaux se disent « Oh, l'Afrique, c'est la guerre. L'Afrique, c'est la famine. L'Afrique, c'est la, la pauvreté. L'Afrique, c'est la misère. Les Mais là, je pense que Ivan euh, euh, euh, Saltanov, à travers les différents échanges que nous avons eus avec lui. Il, il pense que nous pouvons, nous pouvons lui apporter quelque chose. Et je veux que tous ensemble nous nous sentons mobilisés, très chers Camerounais, très chers Africains. C'est l'Afrique qui gagne. Ce n'est pas seulement le Cameroun. Je ne veux pas me limiter au Cameroun. Je veux aller partout en Afrique, dire aux Africains, ce projet, on nous a fait confiance. Nous siégeons au Conseil d'administration de cette entreprise, accrochez ma voix, accrochez ma voix. Donc c'est quelque chose, euh, euh, c'est quelque chose de, de, de inédit. C'est quelque chose de inédit. Vous avez pu le remarquer. Je suis le seul Africain. Je suis le seul Africain euh, euh, qui se trouve, euh, voilà. Je suis le seul Africain présent sur, euh, voilà, sur dans le projet. Donc voilà, très cher. Très cher, merci. OK. On a quelques... Alors, on a quelques inclus là qui euh, perturbent notre présentation. On va... Euh, je vous en prie, donnez-moi quelques minutes. <rire> on a toujours des... On a toujours des... On a toujours <rire> qui essaie de vouloir de vouloir vous de... perturber, mais ne vous inquiétez pas, on va on va on va s'occuper de on va s'occuper de on va s'occuper de voilà. On va s'occuper de tous ces délinquants-là qui, qui veulent nous déranger, qui veulent nous nuire. <rire> Un projet comme celui-ci a dit, tellement de convoitises et, et même les, les… OK, donc ne vous inquiétez pas, ne vous occupez pas de tous ces… Rester concentré sur euh, ma présentation et voilà. Donc, très cher, voilà euh, ce qu'il en est de, des principales annonces que je voulais partager avec vous. Maintenant, je voudrais rentrer rapidement sur la présentation parce qu'il y a là ce soir, quelques personnes qui nous retrouvent pour la première fois et qui aimeraient certainement comprendre savoir qu'est-ce que… Euh, qui aimerait savoir qu'est-ce que c'est que ce projet qui aimerait mieux comprendre ce projet je m'en vais je m'en vais vous en parler très cher je m'en vais vous en parler le projet MLC Engineering c'est un formidable projet qui c'est un formidable projet dont le fondateur s'appelle Ivan Saltanov qui nourrit l'ambition le désir de pouvoir créer et mettre sur le marché international un système de surveillance continue de la glycémie. Voilà, c'est fantastique parce que vous devez le savoir. Quand on parle de système de surveillance de la glycémie, on fait, on fait allusion, on fait allusion à, euh, on fait allusion au diabète. Et vous savez aujourd'hui que le diabète, le diabète c'est, c'est une des maladies les plus, les plus un dans le monde. C'est une maladie qui crée énormément, qui crée énormément de... C'est une maladie qui crée énormément de, de morts. C'est une maladie qui fait énormément de morts. Et aujourd'hui, malgré tout ce que nous avons comme, comme solution pour pouvoir euh, contrôler le niveau de glycémie, ça ne se passe toujours pas comme il faut. Il y a énormément... Il y a énormément de, mal, de morts, il y a énormément de personnes qui, qui souffrent de ce mal. Et il était important pour la compagnie de contribuer à mettre en place une solution qui va permettre aux diabétiques d'avoir le suivi, le contrôle de l'évolution de leur niveau de sucre dans le sang. Et Ivan Santanov, qui est quelqu'un qui, qui, qui a, qui a l'expérience de cette maladie a décidé d'apporter sa contribution parce que, voyez-vous, dans le monde, il y a 540 millions de diabétiques, plus d'un milliard. Vous savez, le monde a 7 milliards d'habitants et sur 7 milliards d'habitants, un 1 demi-milliard d'habitants souffrent de diabète. donc Vous pouvez comprendre que c'est un, un, un mal sérieux, c'est un mal profond, c'est un mal qu'il faut attaquer et notre fondateur, Ivan Saltanov, à travers une solution particulière, une solution unique, voudrait apporter sa part de contribution dans la dans le contrôle de la glycémie, parce que oui, il se trouve que aujourd'hui, c'est les diabétiques ou même les non diabétiques avaient la possibilité de contrôler leur niveau de sucre, c'est-à-dire de savoir que attention, à ce moment précis, le niveau de sucre a dépassé la norme ou alors le niveau de sucre est en dessous de la norme. C'est naturellement qu'ils allaient prendre des dispositions pour réguler ce taux-dessus et par conséquent, la maladie ne va jamais leur être fatale ou alors, pour certains, ils ne tomberont jamais sous cette maladie. Mais en fait, aujourd'hui, les, les, les solutions de contrôle du diabète ce monde, ne sont pas complètement efficaces. Il manque dans le marché une véritable solution de surveillance continue de surveillance permanente, parce qu'en en fait, il y a des solutions de surveillance, mais c'est des solutions de surveillance périodique. Les, su les solutions de surveillance qui existent aujourd'hui sont des solutions de surveillance périodique. Or, la surveillance périodique veut dire que pendant un certain temps, vous n'avez pas de visibilité sur l'évolution du sucre dans votre sang. Et c'est durant cette période-là que le, le, le, le, le le gramme peut arriver parce que c'est certainement durant cette période où vous n'avez pas le contrôle sur le niveau de sucre dans votre sang que vous allez avoir une nutrition, une alimentation ou une boisson qui va booster, exploser le sucre dans votre sang et vous tomber dans le, dans le coma ou alors le pire arrive. Aujourd'hui, Ivan Saltanov voudrait créer, voudrait mettre à plat, voudrait créer un capteur qui surveille de manière, qui surveille de manière permanente qui surveille de manière continue, continue l'évolution, la glycémie, euh, votre glycémie. Et pour cela, il a besoin de construire un centre d'ingénierie. Ce centre d'ingénierie sera une usine dans laquelle ces capteurs vont être fabriqués. Ce centre d'ingénierie sera une usine dans, les, dans, dans laquelle ces capteurs vont être fabriqués. Et pour construire cette usine, Ivan Saldanov a besoin de réunir des, des, des investisseurs de par le monde à travers une opération de financement participatif, de crowdfunding. Vous savez, c'est quelqu'un qui a l'expérience de ce crowdfunding parce qu'il a été, été cofondateur de plusieurs autres projets du même genre, qui marchent, qui se portent très bien. Et aujourd'hui, il a décidé de lancer aussi ce projet-ci. Vous savez qu'il est l'un des cofondateurs du projet Solar Group donc, il a une très forte expérience. Il est cofondateur co -fondateur du fonds d'investissement My Capital et bien d'autres projets qu'il a créés un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, il voudrait mettre en place un centre de fabrication, de production de ce capteur de suivi continu de la glycémie et a besoin de financement a besoin de vous qui êtes là ce soir a besoin de vos contributions financières afin que vous et lui, vous devenez des partenaires, vous devenez des copropriétaires afin de construire ce sacre d'ingénierie. Et j'apporte une précision. Dans ce centre d'ingénierie, il n'y aura pas seulement que ce capteur. C'est un sacre d'ingénierie qui va produire beaucoup d'autres appareils qui pourraient toucher d'autres problèmes, d'autres maladies. Aujourd'hui, on, on met en place un appareil pour le diabète, mais qui sait, Demain, on pourra produire un appareil lié, lié à d'autres maladies, peut-être l'hypertension, peut-être le SIDA, peut-être, bref, toutes les autres maladies. Ce sera donc un centre d'ingénierie high-tech, un centre d'ingénierie moderne, un centre d'ingénierie futuriste, un centre d'ingénierie compétitif capable d'agresser différentes problématiques de santé dans le monde. Et c'est à ce projet-là, bien aimés très chers participants et invités ce soir, que Yvan Santanogo vous invite à venir le rejoindre afin qu'ensemble nous, nous puissions créer ce projet. Ce capteur-le, voici. Voilà à quoi il va ressembler. Il va se fixer sur la main. Il sera relié à votre, il sera relié à votre laptop, à votre, euh, euh, à votre smartphone et vous pourrez, euh, voilà, vous, pourrez à tout moment, vous pourrez à tout moment avoir en temps réel les informations concernant euh, les informations concernant le niveau de sucre dans vos creux, dans votre sang. Et en finançant ce projet, vous devenez copropriétaire et vous partagez l'actionnariat, 50 de l'actionnariat de cette entreprise. Parce que oui, seulement 50 de l'actionnariat de cette entreprise seront mis en vente à travers des parts d'investissement, notamment 10 milliards de parts d'investissement pour une levée de fonds de 40 millions de, 40 millions de dollars. Et comme je vous l'ai dit, cette, cette levée de fonds va se faire en étapes, en 17 étapes, notamment en 18 étapes, autant pour moi, notamment euh, euh, de l'étape 1 à l'étape 18, chaque étape étant sanctionnée par un niveau d'évolution du projet, un niveau d'avancement, un niveau de réalisation du projet. Et je vous annonçais tout à l'heure que nous sommes en train de passer à l'étape 3. Dans trois jours exactement, dans moins de trois jours, nous allons quitter l'étape 2 pour passer à l'étape 3. Et rendu à l'étape 3, les parts d'investissement seront davantage beaucoup plus euh, seront davantage beaucoup plus coûteuses. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter une part d'investissement à 0,001$ pour un objectif de capitalisation euh, euh, à terme de 1 dollar. Vous imaginez un instant, vous achetez aujourd'hui une part d'investissement à, à 0,01 dollar, à moins de 10 francs, à presque, six, à presque 7 francs, pour que d'ici 3, 3 ans, 4 ans, 5 ans, why not même 10 ans, la capitalisation croissante de cette entreprise atteigne les 1 dollar et que vous décidiez de revendre vos, vos, vos, vos parts d'investissement ou alors de jouir, de profiter de, des dividendes qui seront repartis, qui seront reversés à tous les actionnaires ayant apporté une contribution financière à ce, une financière à ce projet. C'est ce que d'ailleurs moi je vous souhaite. Vous savez, j'aime dire aux gens, il n'est pas bon de vendre vos, vos, vos, vos parts d'investissement. Gardez-les et profiter plutôt des dividendes, parce que 50% des, des, des bénéfices de cette entreprise vont être reversés sous forme de dividendes aux actionnaires. Et imaginez, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, quand ce projet aura atteint une certaine euh, euh, euh, euh, un certain développement commercial, je vous assure, vous serez impressionné par les niveaux de dividendes que vous gagnerez tous les années, surtout que le taux de croissance, le taux de croissance euh, euh, euh, du marché est très fort. On est sur un marché où il y a près de 540 millions, presque 540 millions de malades. C'est un chiffre qui croit. Surtout qu'aujourd'hui dans le monde, la qualité de l'aliment ou alors les habitudes alimentaires ne sont plus très hygiéniques, exposant ainsi les gens à plus de maladies. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être soit un investisseur débutant ou moyen. Soit alors un investisseur stratégique. Les investisseurs débutants, c'est ceux-là qui ne peuvent investir qu'entre 1 000 et 50 000 dollars. Pour cela, selon le montant que vous êtes prêt à investir, il y a une grille. Il y a une grille de parts que vous pouvez acheter en fonction du budget que vous voulez et faire des paiements mensuels sur 10 mensualités, 20 mensualités ou même 30 mensualités. Mais vous pouvez aussi être un investisseur stratégique. Un investisseur stratégique, c'est celui-là qui achète au moins, qui investit au moins 100 000 dollars dans le projet. Il investit au moins 100 000 dollars dans le projet et il peut donc lui-même négocier avec le, les cofondateurs, avec euh, euh, euh, le conseil d'administration, il peut lui-même négocier le coût de, de, le, le coût de la part d'investissement qu'il veut, qu qu qu veut acheter donc. C'est quelque chose de très important parce qu'il peut avoir des bonus, de très forts bonus supplémentaires, pendant que celui qui achète euh, euh, un investisseur débutant, lui, ne peut que se, ne peut que, euh, se conformer euh, euh, à la grille tarifaire qui est, qui est en cours. Donc, je vous encourage, très cher, vous qui êtes là ce soir, à vraiment accorder de l'attention à ce projet, parce que c'est un projet sérieux, c'est un projet qui agresse un problème factuel, un problème véritable dans le monde. C'est un, un projet où le marché est demandeur, le marché est ouvert. Les deux entreprises qui, qui, sont, qui ont le monopole du marché n'arrivent même pas à satisfaire même 5% seulement du marché. Ils n'arrivent même pas à satisfaire 5% du marché. Donc il y a encore 95% du marché qui est encore ouvert et nous avons une solution qui est compétitive parce qu'elle est, elle, elle est Différente des autres produits en ce sens que nous avons une surveillance permanente au lieu d'une surveillance périodique telle que les autres, et de notre prix est trois fois moins cher que la surveillance périodique ou alors quatre fois moins cher que les capteurs vendus par, eux, par nos concurrents. Alors, comment faire pour rejoindre ce projet C'est simple. Vous avez besoin d'un lien d'inscription qui va vous permettre d'accéder à votre back-office. Vous renseignez les informations vous concernant votre nom, votre lieu de résidence et tout. Vous joignez votre cadence et tout. Ensuite, vous rechargez votre compte et vous faites le choix d'un pacte d'investissement en fonction de vos possibilités financières. Et dès lors, vous pouvez vous considérer comme, comme, comme, comme, comme, comme copropriétaire de cette, de cette entreprise. Vous pouvez vous considérer comme investisseur actif de ce projet. Donc voilà. C'est un projet qui est encadré juridiquement. Tous ceux qui investissent de l'argent ont un contrat d'investissement qui est signé et que vous pouvez avoir. Vous avez un back-office à, à travers lequel vous avez la visibilité, la traçabilité sur votre investissement, le nombre de parts que vous achetez, les informations à jour sur l'évolution du projet, le contact direct avec la compagnie, une assistance permanente pour pouvoir répondre à toutes vos questions sur le projet. Vraiment, un back-office qui est complet, qui vous donne une véritable traçabilité, une véritable visibilité sur le projet. Donc, vraiment très cher, je vous encourage à rejoindre ce projet, à rejoindre ce projet rapidement. Rejoignez-le rapidement parce que euh, je suis de ceux qui pensent que il est bon d'avoir d'être propriétaire d'une entreprise. Oui, il est bon d'être copropriétaire d'une entreprise. C'est la meilleure façon pour vous de pouvoir, euh, voilà, c'est la meilleure façon pour vous de pouvoir vous assurer et assurer à vos générations après vous des revenus financiers euh, importants. Parce que lorsque vous êtes copropriétaire d'une grande entreprise comme celle-ci, vous êtes certain de ce que euh, euh, euh, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, l'entreprise sera toujours plus forte, toujours plus productive, toujours plus rentable et ce sera complètement à vos avantage. Ce sera complètement à avantages. Donc très euh, cher, voilà ce que j'avais à vous à partager avec vous ce soir. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Est-ce que vous avez des questions Si oui, si vous avez des questions, ouvrez votre micro et posez toutes vos questions. Je ferai le plaisir de vous répondre. Stéphane, est-ce que c'est clair pour toi? Euh, Paul Delis, est-ce que c'est suffisamment clair pour toi? Euh, Philippe, est-ce que c'est clair pour toi? OK, je vais euh, vous donner la possibilité d'ouvrir de, de, de, vos micros, parce que là, j'avais fermé les micros. Donc, je pense que là, maintenant, vous pouvez ouvrir vos micros. D'accord, Philippe, c'est bon. Super, merci. Merci beaucoup, Philippe, c'est clair. Euh, euh, voilà, est-ce que, Laurent, Laurent est-ce que tu peux laisser ton numéro dans le chat afin que ceux qui pourraient avoir besoin de plus d'informations puissent, euh, puissent te contacter? Très clair, merci beaucoup, Stéphane. Ok, d'accord, super. Euh, ok, donc pour plus d'informations, vous pouvez contacter Laura Allô? Massa, c'est ma collaboratrice euh, sur le projet. Elle pourra vous apporter toutes, euh, toutes les explications. Merci beaucoup, Charlie Passien. Elle pourra vous apporter toutes les explications euh, supplémentaires que vous pouvez avoir besoin sur, euh, sur le projet. Allô? Oui? Allô? Euh, oui, euh, bonsoir, leader, leader c'est leader Paul Denis. Allô? Vous m'écoutez? Vous m'entendez là? Oui, leader, on vous écoute. Allez-y, posez votre question. Mm, D'accord, merci. Euh, oui. Voilà, c'est la première fois que je assiste à une présentation, à une présentation de ce projet dont je le cours. Donc, plusieurs euh, présentations de, de cette nature, c'est pour comprendre. Euh, mais euh, j'aimerais savoir un peu, euh, j'ai oh découvert la vrai que je, je vois que tu parles, j'ai un peu du mal à t'entendre. Allô? Oui? Vous, vous m'entendez? Ok, vas-y. D'accord. Voilà, je disais que je découvre le projet, donc il est tout à fait nouveau pour moi. Peut-être me faudra encore plusieurs séances pour mieux assimiler. Euh, mais tout de suite, j'ai une remarque que je fais euh, lorsque je me rends sur euh, la plateforme. Euh, bon, elle, est, elle ressemble point pour point à une autre plateforme que nous connaissons très bien. J aime, j aime, à un moment donné, j aime, j aime, je me suis dit peut-être que c'est une copie de l'autre, mais... Euh, puisque euh, le lien d'invitation m'a été donné, donc je, je, je suis allé là-bas et j'ai vu. Mais je voulais comprendre pourquoi cette ressemblance-là. Je remercie. Très bien. Euh, effectivement, effectivement, Paul Denis, la, le, la remarque que tu, que tu as faite, elle est pertinente. La ressemblance vient simplement du fait que celui qui est à la tête de ce projet MLC. C'est Ivan Saltanov. Ivan Saltanov est celui qui a, cofondé, qui a cofondé Solar Group. Il fait partie des trois cofondateurs de Solar Group et il est particulièrement celui qui a conçu toute la plateforme de Solar Group. C'est Ivan Saltanov qui, a, en plus d'être cofondateur de Solar Group, était l'ingénieur en chef, s'occupait de la partie informatique. Du projet chez Solar Group, c'est lui qui a conçu le back office de Solar Group. C'est pour ça que, euh, euh, euh, c'est pour ça que euh, euh, euh, tu vois cette ressemblance parce que dans le cadre de ce projet, il a simplement, il s'est appuyé, il a récupéré le même back office qu'il a juste apporté quelques petites, quelques petites retouches puisque c'est lui d'ailleurs. Et je te rassure que cela a été fait avec, euh, selon des accords au préalable passés avec Solar Group parce que Ivan Satanov est parti de Solar Group pour pouvoir se concentrer sur ce projet MLC. Donc euh, voilà. OK. Oui. Oui. bonsoir à tout le monde. Allô. Bonsoir. Oui, euh, j'ai une petite préoccupation là euh, vous êtes membre du conseil d'administration. Vous savez que le mois de janvier, c'est un mois très dur pour tout le monde ici, étant que salarié. Et vous dites que euh, l'étape 3 va être, je ne sais pas quoi, clôturée d'ici trois jours. Je ne sais pas si on ne peut pas euh, prolonger cette étape-là. Peut-être après, je ne sais pas, en 2023, afin que chacun, n'est-ce pas, se en tout cas se mobilise pour prendre sereinement parce que actuellement vous savez que c'est très compliqué. D'abord, un, c'est pas la période, bon, les Blancs ne savent pas que nous avons touché vers le 25, 27, 30. Hein? Hein? Donc c'est autant de préoccupations, là peut-être qu'il faudrait que vous remontez là-bas. Donc c'est juste une proposition. Merci. C'est suivi euh, euh, euh, voilà. Oui, oui, j'ai suivi, euh, Philippe, et de toutes les façons, de toutes les façons, on va proposer, on va proposer à, on va proposer à l'entreprise de, voilà, on va proposer, euh, mais après, euh, voilà, on va proposer, on va proposer au fondateur de voir s'il peut prolonger, parce que oui, c'est vrai, mais bon, euh, vous savez, le projet avance, et il est important qu'on avance, il est important. Euh, pour te dire vrai, on serait passé à l'étape foi depuis longtemps, mais c'est nous qui avons demandé à, à, à, à, à, au fondateur, au CEO, de prolonger cette étape. Il nous a écoutés et voilà, je ne sais pas s'il si va encore nous écouter, mais je pense qu'il nous a vraiment beaucoup écoutés jusqu'à présent. Alors, il y a une question, quelqu'un qui me pose la question, Magloire pose la question de savoir. Euh, à quand est-ce que le projet, euh, le projet prend un nouveau corps. Mais euh, la phase, euh, j'avais dit quoi, la phase, la phase euh, euh, on va l'appeler comment, la phase opérationnelle du projet. Alors, je vais te présenter, je vais te montrer les différentes euh, étapes. En fait, il est prévu qu'en 2025, le prototype, la première production soit déjà en vente. En 2025, il est prévu que la première production soit déjà, le premier lot soit déjà mis en vente. Voilà. Et que au plus tard, 2025-2027, que la, la commercialisation se passe de manière industrielle dans tout le monde entier. Donc, voilà. Donc, là au moment je, où je vous parle, le, le prototype est déjà prototype est déjà euh, euh, visualisable, le prototype est déjà visualisable, les choses avancent très, très rapidement, les ingénieurs ont commencé à travailler et nous sommes convaincus que d'ici 2024, euh, on va passer à la phase de, de, de création, okay. de création, de certification, de développement véritable de, de, du capteur et la mise en place de la, de la chaîne de création, de la chaîne de production de l'usine dès 2025 et avec déjà le lancement des premières ventes euh, dès 2025. Voilà voilà ce que je peux dire pour le moment. Est-ce qu'il y a euh, d'autres questions? OK. S'il n'y a pas d'autres questions, euh, Paul? Paul, si tu veux, je, peux, euh, je pourrais personnellement prendre tâche avec toi ou alors Laura peut prendre tâche avec toi pour euh, t'expliquer, euh, répondre à toutes tes questions, te réexpliquer la chose parce que toi, tu comprends vite ce que c'est que ce type de projet. Donc euh, Laura va prendre tâche avec toi pour t'expliquer. À défaut, euh, je suis disponible, on peut échanger en profondeur. Euh, je suis le partenaire national de ce projet. Gilles Weber est le superviseur tous les partenaires nationaux de ce projet. Euh, je suis membre du conseil d'administration. J'ai eu le privilège d'être euh, le seul africain pour l'instant membre du conseil d'administration de ce projet. Donc, je pense que euh, vous pouvez, euh, vous pouvez, euh, voilà, euh, tu peux avoir toutes les informations qu'il faut. J'étais à Moscou en août. J'ai rencontré Ivan Saltanov. On a discuté en profondeur sur ce projet. Donc, c'est avec beaucoup d'assurance que je, je, je, je, je travaille avec toute mon équipe euh, à promouvoir ce projet au Cameroun et en Afrique depuis déjà euh, plus d'une année. Ça fait plus d'un an que je travaille avec Ivan euh, Saltanov sur ces, cet écosystème. Donc voilà, donc il y a suffisamment d'informations euh, que tu peux avoir auprès, auprès de, de Laura ou auprès de moi. Voilà, très bien. Alors, ben, si vous êtes bloqué financièrement et que vous ne parvenez pas à payer une mensualité, vous pourrez le mois, le mois, euh, voilà, vous pourrez le mois d'après, mais je vous invite à éviter, à éviter des de, de, de, de impayés. Vraiment, prenez un paquet dont vous êtes certain de pouvoir. Ça ne sert à rien de prendre un gros package, prenez un petit paquet et organisez-vous à ne pas. À ne, pas, euh, à ne pas manquer un mois, parce que le, le développement de la compagnie est tributaire, est tributaire de vos engagements. Lorsque vous prenez un package de part d'investissement, vous, vous vous engagez et l'entreprise s'engage aussi, fait aussi des prévisions. Donc, lorsque vous ne payez pas un mois, cela met à mal l'entreprise, cela fauche les plans de développement de l'entreprise et cela freine davantage le projet. Donc, s'il vous plaît, il vaut mieux prendre un petit package et assurer ses, son engagement plutôt que de prendre un package grand et ne pas, et ne pas pouvoir assurer son engagement. Pas de souci, euh, Philippe. Je vais t'envoyer le, le document. Il n'y a pas de souci. Je vais t'envoyer le document tout à l'heure. Donc voilà. Merci à vous tous d'avoir répondu présent à cette présentation euh, ce soir. C'est tous les mercredis à 20h du Cameroun. C'est comme ça depuis bientôt deux ans. Et nous continuons. Y a-t-il pas des gros poissons Oui, bien sûr, il y a des gros poissons qui s'intéressent au projet. Euh, ces gros poissons-là se préparent à rentrer dans le projet. Ivan Santanova les a réservés, le projet au stade 2, parce qu'il faut dire qu'il y a trois stades. Il y a 18 étapes, mais trois stades. Et au stade 2, on va voir de gros poissons qui vont rentrer sur ce projet. Pour l'instant, cette première phase, Ivan Santanova l'a réservée aux petits poissons, si je peux le dire ainsi aux petits poissons et nous qui sommes les petits poissons profitons rapidement avant que les gros poissons ne viennent, euh, ne viennent dans le système pour ravager tout ce qu'il y aura qu'on part et accélérer et accélérer la réalisation du projet. Mais on a besoin de ces gros poissons. et faut qu'ils rentrent dans le projet parce que c'est avec eux que les choses vont encore plus vite. Parce qu'ils mettent beaucoup d'argent. Ils mettent beaucoup d'argent et euh, voilà, et, euh, et il faut ils, ils avancer rapidement le projet. Merci à vous tous pour votre présence ce soir. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous. Rendez-vous mercredi prochain lorsqu'il sera 20h au Cameroun. D'ici à là, on se retrouve dans les forums WhatsApp pour pouvoir partager des évolutions, du, des évolutions du projet. Merci. Ciao, ciao. Bonne soirée à vous tous et à mercredi lorsqu'il sera 20h. Ciao, ciao. Bonsoir.